Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Et voici les prévisions des Gémeaux pour le mois de mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant ce mois de mai. Donc, en plus des trois planètes qui commencent leur rétrogradation ce mois-ci, l'événement le plus important est qui sera en vedette sera le déplacement des nœuds nord et sud dans les gémeaux et le sagittaire respectivement. Je vous rappelle que les nœuds euh, nord et sud ne sont pas des astres tangibles, mais plutôt des points de repère mathématiques relatifs au cycle du, de la Lune. Et ce sont les nœuds lunaires, sont les facteurs essentiels de la production des éclipses.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 Pour vous, chers Gémeaux, les nœuds seront dans votre signe dans votre et dans votre septième maison. Durant ce passage des nœuds dans ces maisons, votre popularité sera en éveil, au beau fixe. Et vous allez focaliser sur vous et vos besoins. Et vous allez vous voir indépendant, émotionnellement. Et même financièrement et cela pourrait vous faire avoir tendance à éliminer les relations qui ne vous conviennent plus et qui sont à l'encontre de vos principes ou bien qui ne sont pas compatibles avec vous soit intellectuellement ou spirituellement si vous aviez des relations qui sont déjà abusives qu'elle euh, qu soit personnelle ou professionnelle, vous serez maintenant en mesure de vous en débarrasser. Et vous pourriez, avec ce passage des nœuds dans ces maisons, recevoir beaucoup d'offres pour entrer en relation, soit amoureuse ou professionnelle. Et vous pourriez ne pas même être intéressé, ce qui va augmenter votre popularité. Cependant, vous devez faire attention à une augmentation de poids potentiel durant cette, ce, ce, ce, ce, euh, le prochain euh, un an et demi. Donc, d'ici euh, janvier 2022. Par contre, d'ici le 20 mai, et parce que le soleil est toujours dans votre douzième maison, vous sentirez que l'énergie est très lourde, ce qui pourrait même affecter votre sommeil. Surtout que Mercure sera là aussi, conjoint au soleil, et il va être là jusqu'au 11 mai. Alors vous sentirez que votre esprit roule à une vitesse, à une forte vitesse, et vous aurez les idées et les pensées vous trottant dans la tête, ce qui serait un peu perturbant pour vous, surtout quand vous voudrez vous reposer, dormir ou vous relaxer un petit peu. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre sixième maison dans le scorpion, ce qui va faire la lumière sur certains aspects au niveau de votre santé ou bien-être que vous auriez négligé depuis un bout. Alors il faut absolument ne pas négliger aucun symptôme et aller visiter votre médecin ou à tout le moins l'appeler et discuter avec lui de tous les symptômes, même si c'était un simple étourdissement. Appelez votre médecin. Ce qui est rassurant est que Vénus est toujours dans votre signe et elle va euh, un peu alléger les poids des énergies lourdes qui vous entourent. À tout le moins avant qu'elle commence sa rétrogradation. Le 12 mai, elle commence sa rétrogradation, elle va continuer à vous offrir ses bénédictions, mais, comme mais pas comme lorsqu'elle transitait direct. Néanmoins, elle est là. Le 11 mai, votre gouverneur, Mercure, entre dans euh, votre signe. Et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars, entre dans les poissons, votre dixième maison. Mars va faire un carré avec Mercure, ce qui va vous donner le courage et les capacités mentales et intellectuelles pour exprimer vos idées et vos pensées, surtout au niveau de votre profession. Vous allez avoir les aptitudes pour vous mettre devant les autres et discuter et négocier sans hésitation ni gêne. Mais il faut être prudent à propos de la manière dont vous présentez ces idées, car vous pourriez avoir tendance à être trop émotif en défendant vos idées et vos pensées, dans le sens que votre enthousiasme envers ces idées pourrait être vu par les autres comme étant une frustration ou une nervosité ou une confrontation bien que ce ne serait pas vraiment votre intention. Le 22 mai, le 20 mai, en fait, le soleil va quitter votre douzième maison pour entrer dans votre signe. ce qui va être une excellente nouvelle pour vous. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les gémeaux, votre signe. Cette nouvelle lune dans votre signe est très importante car elle va vous préparer pour un nouveau début qui pourrait être un nouvel emploi, une nouvelle profession, une nouvelle relation, soit amoureuse ou professionnelle. Mais avant chaque début, il y a toujours une fin de quelque chose. Alors il faudrait que vous soyez flexible, assez flexible pour accepter les fins, pour pouvoir